Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de GoPay Aujourd'hui nous allons voir comment euh, réduire le nombre de menus affichés euh, sur la gauche dans le back-office ou le nombre de menus affichés dans la liste déroulante côté front euh, Voilà, il y a certainement euh, des menus que vous ne lisez pas ou peu et euh, pour faciliter la navigation côté euh, back-office au front, vous pouvez vouloir les réduire, vous n'affichez que ceux qui vous intéressent vraiment Pour cela, en cliquant sur son compte côté back-office vous avez dans l'onglet préférences la liste des menus qui sont affichés et vous pouvez choisir ceux qui sont visibles ou pas Par exemple, je ne si vous ne pas de la fonctionnalité des territoires ou euh, le au PDS, euh, les fils RSS, par exemple. On va en prendre un, par exemple, comme euh, des notices euh, liées qui se trouvent ici, voilà. Donc, je peux décocher les menus où je ne me sers pas, où je n'ai pas envie de pouvoir apparaître. De la même manière, côté euh, front office, par exemple, euh, ces menus-là, exploiteurs de fichiers, domaines, voilà, je peux vouloir les désactiver. Et quand je valide, Et euh, euh, donc ces menus-là, euh, qui étaient, par exemple, catalogues de PDS, n'apparaît plus dans le menu, menu. Domaine. Par exemple, les menus Domaine, exploiteurs de Fichiers, niveau Expert, euh, lorsque je recharge la page, euh, n'apparaîtront plus dans ce menu déroulant. Alors, si vous êtes administrateur, vous pouvez aussi régler les menus euh, visibles pour par exemple, les rédacteurs. Par exemple, là on a un rédacteur. Je vais coder un rédacteur. Voilà. Donc imaginons que pour ce rédacteur-là, euh, euh, qui vient d'entrer à la médiathèque, on veut lui simplifier son menu parce qu'il euh, bah, est en cours de formation. Et par exemple, on ne veut pas qu'il qu ait le contrôle des URL ou euh, la, la, ce menu sur les avis à ce moment là dans les utilisateurs voilà. euh, donc j'ai mon euh, rédacteur qui est ici donc je peux aller le modifier et modifier ses préférences évidemment et euh, du coup désactiver un certain nombre euh, Laisse que les articles explorateurs et parcours des codifications et automatiquement le rédacteur aura son menu à gauche euh, simplifié. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. À bientôt pour une prochaine démonstration. Okay.